il y a trois conceptions possibles. Une conception très ancienne qui situe l'éducation comme le champ de l'apprentissage des enfants et la formation comme le champ de certains apprentissages des jeunes adultes. Ça, c'est le champ très ancien, je dirais presque antique. Euh, mais ça a duré jusque dans les années 1930. En 1930, on a commencé à considérer l'éducation autrement et justement, on a considéré que la formation était intégrée dans ce terme plus vaste l'éducation. Et puis, dans les années, je dirais, récentes, il y a des auteurs comme Jean Ferras qui en ont fait une double logique, une dialogique. c'est-à-dire Il y aurait l'éducation et la formation qui euh, œuvreraient dans les groupes humains, tout au long, et chez l'être humain même individuel, tout au long de la vie. C'est-à-dire que l'éducation serait ce qui permettrait de se dégager d'une forme qui n'est pas une forme euh, acceptable, comme la forme de l'ignorance, comme la forme de l'illettrisme. Hein. L'éducation permet euh, d'accéder à des connaissances nouvelles. Par contre, la formation permet, elle, de s'engager dans une forme. Dans une forme bien ciblée, bien reconnue euh, socialement. Et ça... Ces deux logiques, ensemble, contradictoires, mais ensemble, euh, euh, démarrent euh, quasiment à la naissance et finissent à la mort de l'individu. Les enfants se forment, les enfants sont éduqués, les adultes continuent leur éducation et se forment aussi. On parle d'éducation des adultes, ou on parle de formation des adultes. Et les deux choses ne sont pas identiques, elles sont, mais elles, elles font partie du même processus. Alors, à ce niveau, il faut euh, se référer... Alors, le mot « enseignant » est trop générique. Il faut euh, trouver un terme plus précis. Le métier de formateur est différent de, du métier de professeur. Là, c'est le même niveau, formateur. Les deux sont enseignants, formateur et professeur, c'est différent. Le professeur est le, le tenant d'une matière, d'une discipline théorique. Alors, et son but, sa visée, c'est que les élèves euh, apprennent la logique de cette discipline, de cette euh, matière, de ces, de, de, du français, de, de, des mathématiques, etc. Alors que pour le formateur, c'est un peu une autre visée. Le formateur est là pour que la personne, l'apprenti, euh, donc, puisque. Pour professeur, on dit élève, formateur plutôt apprenti, pour que l'apprenti euh, acquiert des capacités à agir. Non, alors donc, soit dans l'application. Alors, ça ne veut pas dire que le professeur ne fait jamais faire d'exercice à ses élèves, mais ce n'est pas son but premier. Le but premier du professeur, c'est que les élèves... Euh, euh, intègre des euh, les connaissances euh, relatives à la logique de sa discipline. Donc, c'est les connaissances. Et les capacités servent aux connaissances. Tandis que le formateur, lui, son but premier, c'est bien les capacités. De temps en temps, il va faire un tour dans la théorie, mais c'est pour aider à la prise de capacités. Ce métier a plusieurs origines. Donc actuellement, on pourrait distinguer trois types de formateurs. Des formateurs euh, qui s'occupent de techniques, la mise en place de capacités, l'apprentissage de, pour l'apprentissage de capacités à, à propos de techniques particulières, techniques professionnelles la plupart du temps. Ce sont les formateurs qui œuvrent dans la formation professionnelle. Il y a des formateurs qui s'occupent plutôt d'une sorte de rattrapage scolaire auprès des adultes, mais dans un autre état d'esprit que le professeur C'est comment utiliser les mathématiques, lorsque je ne sais pas les mathématiques, et comment les apprendre pour les utiliser, pour en faire des capacités pour tous les jours, comment apprendre le français ou les langues pour tous les jours. Alors ça c'est un autre type de, de formateur, lutte contre l'illettrisme, etc. Et puis... Il y a des formateurs qui s'occupent de l'insertion sociale et professionnelle, alors qu'eux sont plus spécifiquement euh, dirigés vers l'évolution de la personne. Hein? Et Alors ce sont les formateurs à l'insertion. Et ces trois types de formateurs sont relativement bien ciblés de nos jours. Ces trois fonctions possibles euh, du fo euh, quand on est formateur. Parfois certains formateurs allie deux par deux ou les trois de ces fonctions. Mais la plupart des formateurs sont spécialisés dans une de ces fonctions. Formation professionnelle, formation rattrapage scolaire, lutte contre l'élitisme, remise à niveau, je dirais, et formation en insertion. Le métier de formateur n'est pas protégé. Euh, C'est-à-dire que on peut aller chercher un numéro à la préfecture, devenir travailleur libéral, s'autoproclamer formateur, aider demain, trouver des clients, mettre une plaque en marbre devant chez soi, formateur en ceci, en cela, et puis ça y est, ça, ça fonctionne. Donc ça peut être un travail solitaire. Mais la plupart du temps, les formateurs sont intégrés dans une institution, dans une organisation, et dans des groupes de travail, et donc dans des équipes de formateurs, dans lequel d'ailleurs ou d'enseignants, dans lequel on ne trouve pas forcément que des formateurs. Et euh, je dirais que le formateur est quand même un professionnel de l'institution. Il est le représentant de l'institution. Chaque action de formation a eu, a, a fait l'objet d'une commande de formation, euh, d'une avec des prescripteurs, avec des financeurs. Et il faut que le formateur sache euh, tous, euh, comment dire, se situer parmi cet ensemble-là, et la plupart du temps, un seul formateur ne suffit pas à faire fonction pour euh, l'apprentissage de capacité. Le risque, lorsqu'il n'y a qu'un seul formateur, c'est que ça dérive vers le gourou, celui qui sait tout. Lorsqu'on a affaire à des adultes, euh, on a affaire à, à, à des personnes qui, premièrement, euh, ne sont pas obligées de venir là, savent pourquoi ils y viennent, et deuxièmement, qui ont un parcours de vie déjà, de l'expérience euh, euh, à la fois professionnelle, euh, associative, etc. Donc le rôle de, du formateur ou du euh, professeur d'ailleurs, ça peut arriver, qui, qui a des, euh, des adultes en formation en face de lui, euh, c'est à la fois de leur amener des éléments euh, pour augmenter leur pool de connaissances, mais c'est aussi de leur permettre d'exprimer les connaissances acquises mutuellement, dans une sorte de formation mutuelle, et euh, c'est ce qui, qui, qui change par rapport au public d'enfants ou d'adolescents. Les enfants ou les adolescents sont considérés, à tort d'ailleurs, bien souvent par les professeurs, comme des sortes de pages blanches, sans expérience, sans, euh, sans connaissance. Euh, et il est vrai que la plupart du temps, dans la, dans la discipline qu'enseigne le professeur, c'est le cas. En tout cas, ils n'en ont pas beaucoup. Par contre, les adultes, on ne peut, peut pas partir de cette image-là. L'adulte déjà, a déjà fait un cheminement à lui, et euh, l'idée du formateur qui démultiplie l'effet d'apprentissage, c'est de permettre à ces adultes d'avoir entre eux euh, des euh, contacts et euh, des, un échange de connaissances, capacités mutuelles. Voilà.